Bonjour à tous, euh, c'est le dernier point que nous faisons avant le lancement du Kickstarter. C'est donc l'occasion de remettre à plat toutes les informations, euh, de tout regrouper pour que vous sachiez absolument tout avant ce grand lancement. Mythic Battles, au départ, c'est un jeu de plateau sorti en 2012 euh, sous une forme, on va dire, classique de jeu de plateau avec des cartes, des, des, des jetons. Euh, pas de figurines. Et euh, le jeu était très bon, il a, il a été épuisé rapidement en France et euh, aux États-Unis. Euh, mais on s'était dit, euh, Benoît l'auteur et moi-même, que c'était dommage qu'il n'y ait pas de figurine euh, sur ce jeu. Mais bon, on n'avait pas les moyens à cette époque de faire ça. Après est arrivé Kickstarter avec le succès qu'on connaît sur les gros jeux de, de plateau avec figurines, et on s'est dit que bah, c'était l'occasion d'essayer de refaire le jeu tel qu'il aurait dû être au départ, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec des figurines, un matériel pléthorique, euh, voilà. Donc, et c'est de là qu'est parti euh, le projet. Euh, on a commencé à, à tourner, à faire euh, euh, des, des démos un petit peu partout, en France, dans, dans différents pays. Et et euh, rapidement euh, Monolithe est venu nous voir en disant euh, écoutez euh, toi Léo tu faisais déjà partie de l'aventure Conan ce serait tout à fait logique qu'on fasse ça ensemble qu'est-ce que tu en penses évidemment euh, on, a, on a tout de suite sauté sur l'occasion puisque ça a permis au, au jeu d'entrer dans une dimension encore plus euh, gigantesque et c'est de là que, euh, bah que, que l'aventure a vraiment été lancée. Mythic Battle se déroule dans une Grèce mythologique post-apocalyptique euh, tout commence au moment où les Titans sont libérés par Hera du Tartare euh, pour une raison qui sera révélée au cours du, euh, de la campagne Kickstarter et ces titans lancent un assaut gigantesque contre l'Olympe. Le, le seul moyen pour les, les dieux de repousser euh, ces, ces, ces monstruosités, euh, c'est de, de s'unir euh, et c'est ce que les, tous les dieux ont fait, y compris euh, Hadès, euh, le, le, le seigneur de, des enfers, qui n'est donc plus là pour surveiller les, les enfers. Euh, du coup, comme le Tartare, les portes du Tartare ont été ouvertes, eh bien, tous les monstres de la mythologie, euh, comme l'hydre, euh, le lion de Némé, le Minotaure, euh, Méduse et, et tout ça, sont, se retrouvent euh, ressuscités en quelque sorte. Mais ce n'est pas tout, euh, comme il n'y a personne non plus pour garder... Euh, pour garder les enfers, les, les, les héros des, des, des plus grandes époques euh, connues euh, réussissent à remonter le Styx et sont donc également à nouveau à la surface de ce monde. Le combat entre les titans et les, les dieux est absolument euh, colossal euh, et il se termine par une gigantesque explosion qui ravage 90% du monde, du monde connu. Les, les, les dieux euh, tombent dans une sorte de catatonie et quand ils se réveillent, ils se rendent compte qu'ils ont perdu euh, leur immortalité. Ils sont plus puissants que des, euh, des humains, évidemment, mais euh, ils peuvent être tués. Et le seul moyen pour eux de récupérer leur puissance perdue, ça consiste à absorber euh, des omphalos, qui sont euh, en fait la version cristallisée des dieux qui ont été tués. Et euh, le premier dieu qui en récupérera suffisamment pourra euh, créer un panthéon euh, à son image, d'où le nom du jeu. Euh, les dieux se doutent qu'ils ne vont pas être les seuls à vouloir s'emparer de ces Onphalos. Et ce qu'ils vont donc faire, c'est recruter une équipe de combattants parmi euh, les monstres euh, donc qui sont à nouveau sur Terre et que seuls les dieux parviennent à contrôler. Les héros qui sont à nouveau également à la surface du monde et qui sont prêts à rejoindre la cause de, de ces êtres qu'ils admirent tant. Et... Également les survivants de, de, cette, de cette catastrophe, de ce cataclysme euh, qui sont les, euh, les spartiates, les Hoplites, les centaures euh, et toutes sortes de, de, de peuplades qui ont survécu euh, à, ce, à, ce, à, ce gigantesque, à cette gigantesque explosion. C'est donc un jeu euh, d'affrontement. Dans ce jeu, vous jouez un dieu qui vient de se réveiller et euh, qui va donc recruter ses, ses combattants. Euh, et Il y a plusieurs modes de jeu. Il euh, y a du 1 contre 1, mais il y a aussi du 2 contre 1, du 3 contre 1, du 2 contre 2, du chacun pour soi à 3 ou 4. Il y a plusieurs, euh, plusieurs modes de jeu. Euh, en général, les conditions de victoire dans le, le mode affrontement, ça consiste à soit tuer un dieu adverse, euh, soit à absorber un certain nombre d'omphalos pour remporter la, la victoire. Le, le jeu commence euh, par un draft, puisqu'il faut constituer d'abord son équipe de, de combattants euh, et donc euh, les joueurs sont placés autour de la table et vont commencer par choisir leur dieu puis par choisir euh, chacun leur tour euh, une unité parmi les monstres, les héros euh, ou les troupes, euh, sachant que chacun, chacune de ces unités vaut un certain nombre de points et qu'au début du jeu les, les joueurs ont chacun un certain nombre de points à dépenser pour, pour constituer leur, leur groupe de, de guerriers. Euh, le, le jeu euh, se joue avec des cartes et avec des dés, et euh, en fait chaque euh, unité est représentée par une carte d'activation. Donc au départ, quand, une fois qu'on a fait son draft, on récupère un certain nombre de cartes qui sont liées aux unités qu'on a, qu qu a recrutées. Euh, toutes ces cartes sont mélangées ensemble, et euh, pour euh, activer une unité, on doit jouer sa carte d'activation. L'avantage du système de jeu, c'est que en plus de ces cartes d'activation, euh, vous avez des cartes qu'on appelle des cartes art de la guerre qui permettent de limiter euh, le, le côté aléatoire de la pioche, puisque en jouant une carte art de la guerre, on peut aller chercher la carte qu'on veut, on peut piocher d'autres cartes, etc. Il y a plusieurs effets. Donc tout le but du jeu consiste à savoir est-ce que je veux juste miser sur la puissance brute en ayant peu de contrôle où est-ce que je veux jouer un peu plus finement, au risque d'avoir un peu moins de puissance, mais plus de contrôle Et donc, pour cela, bah, ça dépend de, de, de, de, des unités que vous allez choisir. Euh, si vous voulez plutôt des guerriers euh, un peu fins, subtils, intelligents comme Ulysse, ou si vous voulez des gros bourrins comme Arès ou comme des monstres. Donc ça, ça dépendra, de, ou alors un mix de tout ça, c'est possible aussi. Hein. Le système de dés également permet de jouer sur le hasard et de contrôler, puisque dans, dans le jeu, euh, bah, vous lancez un certain nombre de dés, mais vous avez le droit d'écarter n'importe quel dés pour rajouter un euh, au résultat d'un autre dés, ce qui vous permet d'atteindre des seuils euh, un peu plus élevés. Et dans ce jeu, chaque fois qu'on obtient un 5, que ce soit un 5 naturel ou un 5 euh, obtenu grâce euh, au fait qu'on a écarté d'autres dés, eh bien vous relancez euh, les dés et vous ajoutez le nouveau résultat euh, à 5. Donc ça permet d'atteindre des seuils euh, plus ou moins élevés. En tout cas, euh, ce système permet chaque fois d'avoir des choix à faire. Euh, on ne se contente pas de lancer les dés, on décide est-ce que je vais tenter euh, une touche sûre ou est-ce que je vais tenter plusieurs touches, mais je peux n'en avoir aucune. Donc c'est un petit peu le, le principe. Enfin, euh, en plus de ce mode... Euh on va dire plus compétitif, plus affrontement, il y a également euh, un mode scénarisé, un mode euh, d'histoire en fait, euh, où là euh, les conditions de victoire sont différentes on, on, on va pas forcément drafter on peut drafter mais pas forcément, on va peut-être jouer un personnage, on va vivre une aventure les personnages vont évoluer euh, chaque chose qui se passe pour un, pour un scénario a une influence sur le scénario d'après, on est dans quelque chose de beaucoup plus narratif, beaucoup plus proche de l'esprit d'un jeu de rôle, même si euh, ça reste quand même un jeu où il faut atteindre des objectifs et donc optimiser ses actions. Alors là, nous sommes la veille du grand lancement sur Kickstarter. C'est donc l'occasion de faire un petit point sur l'avancement euh, bah, du projet sur les différentes étapes. Concernant les dessins, euh, bah, ils sont tous faits. Euh, absolument tous, euh, y compris euh, des dessins pour des, euh, des stretch goals euh, plus, à, plus élevés que nos, nos prévisions. Juste au cas où. Au niveau sculpture, euh, on a reçu toutes les sculptures sur, le, on va dire, sur notre plan initial euh, et nos objectifs. Si euh, ça devait aller encore plus fort et donc monter haut, ce qu'on espère, on ne sait jamais, si ça devait aller au-delà de nos, de nos espoirs les plus fous, euh, euh, on a donc les dessins dont j'ai parlé tout à l'heure et on lancera à ce moment-là les sculpteurs pendant la campagne Kickstarter pour justement... Euh, Pouvoir être prêt euh, à, à les montrer le, le jour où on arrivera à, à, à, ces, à ces stretch goals. Concernant les, les moules, euh, eh bien, nous sommes allés à Essen et on a pu montrer les figurines plastiques, ce qui veut dire que les moules plastiques sont faits pour la boîte de base. Nous avons lancé également la production euh, plastique de moules de, certaines, de certains stretch goals, pas tous, euh, euh, certains add-ons, pardon, pas tous. Euh, ça va dépendre là aussi euh, un petit peu du succès de la campagne, mais on, on, on est prêt à continuer à avancer là-dessus pendant la campagne. Euh, les, les figurines en plastique que qu'on a pu montrer... Euh, ce sont des premiers tests, c'est-à-dire qu'elles sont déjà très, très belles. Hein, c'est un mélange de, de, de, euh, de PVC, donc un plastique euh, un peu plus mou, euh, un peu plus souple qu'on qu connaît habituellement, enfin, qu'on utilise habituellement dans les différentes figurines. Mais nous avons rajouté un plastique dur euh, qu'on appelle de, de l'ABS euh, pour les armes, les lances, les épées, qui, pour éviter qu'elles soient tordues. Et c'est vrai que euh, le résultat est assez spectaculaire et ça a été par particulièrement remarqué à Essen. Euh, niveau peinture, alors le jeu sera vendu avec des figurines non peintes, hein, bien entendu. Mais euh, beaucoup de gens, quand ils voient des figurines de, de ce détail, ont envie de les, soit de les avoir peintes, soit de les peindre eux-mêmes. Et donc pendant la campagne, on va proposer, en plus sans doute de la, de la campagne euh, de scénario, nous allons proposer un guide de peinture. Et euh, aux manettes sera le, le peintre Martin Grandbarbe qui a peint déjà pratiquement toutes les figurines de euh, la boîte de base. Donc on va pouvoir montrer tout ça. Et euh, on aura dans ce guide de peinture euh, des étapes euh, de A à Z pour, pour réussir à peindre si on a envie de le faire. Euh, au niveau de la maquette, euh, la maquette, nous avons maquetté les règles. Ça, c'est intéressant de le dire. Elles sont maquettées, nous sommes en train de les relire. Nous allons euh, montrer le livre euh, pendant la campagne. Nous montrerons le livre de règles. Euh, alors, ce sera susceptible d'être encore, ce sera une bêta version, hein, ce sera susceptible d'être euh, d'être changé, mais au moins les gens verront quand même euh, des règles bien maquettées euh, euh, en détail, euh, comme ce que en fait ce qu'on ce qu attend de nous. Euh, il y aura également le, le reste du matériel qui, qui est maquetté, euh, les, les plateaux, euh, les, les éléments de décor euh, à assembler, puisqu'il y aura des décors en carton à assembler. Euh, là où nous n'avons pas encore tout à fait fini, c'est pour les, les, les suppléments. Alors, les, les, les suppléments, les règles, les campagnes, le matériel, tout ça est fait. Et c'est en cours de maquette. Et nous allons justement, notre, notre graphiste qui a, qui a travaillé d'arrache-pied jusqu'à présent va profiter justement du mois de du Kickstarter pour avancer sur la maquette des, des extensions. Euh, tiens, puisqu'on parle un petit peu de ce matériel, c'est l'occasion également de parler des, euh, des tableaux de bord, des fiches de, de personnages sous forme de tableaux de bord, des dashboards en anglais. Euh, comme vous le saviez, pendant longtemps, sur les, les, pendant le, le Kickstarter, le, le Mythic Tour, nous avons montré des, des disques. Euh, et nous avons recueilli pendant ch à chaque étape, à chaque fois, les réactions des gens et... Une des remarques récurrentes qui revenait, c'était que euh, c'était dommage de pas pouvoir lire les pouvoirs sur la même face que les disques. C'était également dommage, d'après eux, de pas savoir exactement comment allait évoluer les caractéristiques de bah, d'un personnage quand qu'on voulait attaquer. Si on se dit, bah, tiens, si là je lui fais un point de vie, est-ce que sa défense va baisser Donc nous avons complètement repensé le design et nous avons montré ces, ces nouveaux designs euh, à Essen et les réactions ont été excellentes donc euh, bah, vous allez le voir ces, ces, ces tableaux de bord ces fiches de personnages sont prêtes euh, elles sont donc euh, rectangulaires avec une, une réglette en plastique euh qu'on qu peut déplacer euh, au fur et à mesure que le, le personnage prend des dégâts. Et à chaque fois, donc, on voit tout sur la fiche. Ça permet d'avoir de plus grands visuels. Euh, on est assez content du, du résultat, mais on espère que ça va vous plaire. Pour cette campagne Kickstarter, euh, les équipes de Mythic Games et de Monolith sont évidemment totalement mobilisées. Donc euh, tout le monde euh, peut répondre euh, et intervenir euh, sur les, les forums, euh, sur les différents sites, euh, blogs, euh, sur Facebook et tout ça. Donc on sera tous présents, on est tous mo mobilisés, ça il n'y a pas de problème. Mais il y en aura un, il y aura une personne en plus qui va être un petit peu le, le porte-parole officiel et c'est euh, celui qu'on appelle la voix de l'Olympe. Donc euh, il sera présenté de cette façon, Voice of Olympus. Et cette personne c'est quelqu'un que je connais bien et que certainement beaucoup d'entre vous connaissent également, il s'appelle Jake Thornton. Jake Thornton c'est un ancien rédacteur en chef de White Dwarf, euh, donc il est anglais, euh, et c'est également un auteur de jeux, et auteur de plusieurs jeux qui ont rencontré du succès avant Kickstarter et après Kickstarter, puisque pendant longtemps il a travaillé chez Games Workshop, il a produit différents jeux comme par exemple Lost Patrol qui vient d'être réédité, euh, mais euh, il a ensuite travaillé euh, sur des projets qui ont été édités euh, en utilisant Kickstarter pour euh, la société Mantique euh, en particulier, donc des jeux comme euh, Dread Dreadball, Dead Zone, euh, Dungeon Saga, pour en citer quelques-uns. Euh, et donc euh, pour, euh, pour cette aventure, il est avec nous, euh, il a beaucoup joué aussi aux jeux, il, a, il nous a accompagnés euh, sur euh, Essen euh, récemment. Et, euh, et donc, il, euh, il veut une approche un petit peu différente de ce qui se fait en général avec les community managers. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, qu'on raconte un petit peu, qu'on surprenne les gens, qu'on raconte un petit peu des histoires, un petit peu comme euh, euh, à la façon d'un magazine. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura des, des updates où on racontera, oui, super, on a atteint ça, on a débloqué ça, on va présenter telle telle unité. Mais on va également essayer d'apporter un petit peu plus euh, des surprises, des, euh, des, des histoires, des, des petits article à lire euh, au fur et à mesure de la campagne pour justement euh, que ce soit un vrai show. Mythic Battles Panthéon sera lancé sur Kickstarter le mardi 1er novembre à 20h heure française, à 14h heure EST, c'est-à-dire la côte est américaine. Le prix du pledge de base est de 100 dollars. Le pledge de base, c'est euh, ce que vous pouvez obtenir euh, avec la souscription initiale, c'est-à-dire euh, bah, la boîte, euh, qui contient donc 37 figurines, dont 9 de grande taille, euh, 146 cartes, euh, les, les plateaux, les dashboards, euh, 4 plateaux euh, différents, euh, et évidemment, tous les stretch goals qui seront débloqués pendant la campagne, c'est-à-dire que pour 100 dollars, vous aurez ça, plus tout ce qui viendra se rajouter chaque fois qu'on atteindra un certain montant. En plus de cela, vous avez ce qu'on appelle un Kickstarter exclusif, c'est-à-dire c'est une exclusivité, une figurine qu'on ne re reverra nulle part ailleurs, c'est la seule occasion de la voir, et cette figurine, c'est Apollon, c'est-à-dire un cinquième dieu qu'on va vous proposer dans la boîte de base. Notez bien qu'il y aura ce qu'on appelle des « early birds ». Les « early birds », c'est une sorte de récompense qu'on offre euh, aux tout premiers backers. Euh, et Cette récompense, c'est simplement qu'au lieu de payer 100 dollars le pledge de base, vous le paierez 90 dollars. Euh, on a prévu 1000 « early birds ». Et donc, euh, bah, soyez à l'heure